Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer comment faire une recette de kombucha, fraise et basilic. C'est une des meilleures recettes de l'été que vous allez goûter. Essayez ça, ça vaut vraiment le coup. Alors, pour faire une recette de kombucha, fraises basilic, ce que vous avez besoin naturellement, c'est de kombucha nature. Donc ce kombucha-là, on l'a fait fermenter pendant une dizaine de jours. Et aujourd'hui, le goût est vraiment parfait. Au niveau de l'équilibre acidité et sucre, c'est vraiment totalement le goût. Donc là, vous le mettez à votre goût et puis c'est selon le temps que vous voulez. Une fois que c'est prêt, vous retirez naturellement la mer de kombucha et un petit peu de kombucha qui va aller avec la mer pour la prochaine recette et vous retrouvez avec 3 litres de kombucha ou le volume que vous désirez. En tout cas, pour cette recette, on a 3 litres de kombucha et on a une dizaine de feuilles de basilic euh, euh, et une dizaine de fraises. Concrètement, ça fait à peu près une tasse de fraises et euh, euh, une toute petite poignée de basilic. La technique qu'on va utiliser, c'est la macération. Pour macérer, c'est toujours mieux de couper nos ingrédients le plus finement possible parce qu'on va, on va, on va permettre une plus grande surface de contact entre les ingrédients et le kombucha. Donc, tout simplement, on fait macérer. Donc, on met notre basilic à l'intérieur et même chose pour les fraises. On va les faire macérer au frigo pendant 24 heures. Et ça, cette technique, c'est une des techniques que je préfère parce que, en fait, chacune s'équivalent, hein. vous savez il y, a, il y a différentes techniques pour aromatiser son kombucha l'infusion, la macération la décoction, l'ajout d'ingrédients directs le jus, etc euh, mais la macération c'est vraiment le fun pour tout ce qui est euh, fruité, euh, où on va chercher des saveurs très très légères euh, de fruits de fleurs, d'herbes certaines fois, et c'est vraiment vraiment génial, donc là vous voyez, suis bientôt fini je prends des fraises, bien sûr, bien sûr, idéalement, les fraises vraiment mûres, parfaitement de saison, ça c'est vraiment l'idéal. Mais si vous êtes en plein hiver et vous avez juste des fraises congelées, prenez des fraises congelées, ça va être vraiment super bon aussi. Euh, basilic, je ne vous conseillerais pas de prendre du pesto, <rire> Ce sera moins bon, mais euh, vous trouverez peut-être du basilic euh, frais. Euh, normalement, ça se trouve assez euh, régulièrement, mais bien sûr, c'est normalement où. Ou à la fin de l'été début de, à la fin de, du printemps début de l'été vous avez normalement le, les ingrédients les plus frais pour ça donc man, oops, maintenant que j'ai mis euh, les ingrédients euh, fraises et basiques à l'intérieur de mon kombucha je vais le faire macérer 24 heures au frigo mon but c'est vraiment comme je vous dis c'est que les les saveurs euh, rentrent à l'intérieur du kombucha mais en même temps on n'a pas envie que ça continue de fermenter parce que si on le laissait à température pièce, bah, la fermentation continuerait, les, hein, les levures sur les fraises continueraient aussi, puis on aurait quelque chose d'un peu plus acide. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Euh, donc, 24 heures au frigo. Et au bout de 24 heures, on a euh, notre, euh, notre kombucha fraise basie qui est prêt à être... C'est fabuleux <rire> non, blague à part, tiens, sérieusement, c'est même pas une blague. C'est vraiment très, très, très bon au niveau des saveurs. Donc, c'est prêt à être embouteillé. Et là, vous utilisez la même technique que vous utilisez habituellement. C'est-à-dire que vous mettez en bouteille. Si vous voulez là, du pétillant, ben, vous gardez vos bouteilles à température pièce, comme d'habitude. Donc là, on va prendre notre, euh, notre petit... J'ai un petit entonnoir, vous voyez, avec un petit, un, un petit ami intégré. Euh, je vais prendre un tamis un petit peu plus gros. Je ne sais pas si je vais le trouver. Ah ouais, il est ici. Et c'est parti. Donc, vous voyez, ça nous donne trois bouteilles et demie. En fait, cette dernière quantité, on va le boire tout de suite. Donc, euh, en fait, vous pourriez tenir ça dans quatre bouteilles à peu près. Euh, c'est des 750 millilitres. Donc, euh, ces bouteilles-là, vous les conservez 3-4 jours à température pièce. Ça va développer le pétillant. Vu qu'on a quand même rajouté du sucre là-dedans, c'est possible que ça prenne un petit peu moins de temps. Donc, au bout de deux jours, vous testez la pression. Donc, sur le comptoir, à température pièce, puis conservez-le au frigo. Et euh, puis après, bonne dégustation, bonne fermentation et bon kombucha. Et j'espère que vous avez aimé cette recette de kombucha. Si vous avez aimé, likez-la. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur YouTube, Facebook et allez voir notre site internet, révolutionfermentation.com. Bon kombucha! T'es ah, c'est vraiment bon. Oh, wow! C'est vraiment bon.